Je demande le silence. J'appelle à la barre. Un centre ville pour tous. Ils gèrent, nous disions, ils gèrent 24 morts par an dans les règlements de compte. Ils gèrent le chômage, autant double de la moyenne nationale. Ils gèrent. Et nous savons, depuis le 5 novembre, que non, ils ne gèrent pas. Et que oui, ils nous ont méprisés. Et abandonner! Que ce soit clair! Ils veulent que nous nous mangions entre nous! Ça, a déjà commencé. Ça <rire> Ils ont fait un port de croisière. Ils ont orienté toute l'économie vers le tourisme. Le tourisme n'est pas une économie qui permet à une société de vivre sainement. Ils nous ont empêchés de commercer. Ils ont arrêté les petits marchés. Ils ont empêché la construction de logements sociaux là où ils en avaient besoin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait nous Nous on crée On a besoin de travailler, on a besoin de commercer. Et juste, on est dressés les uns sur les autres. Parce que ceux qui nous gouvernent dans cette ville ne font rien, ne font rien d'intelligent. Ne partagent pas d'intelligence avec nous. Ils nous assomment et nous sidèrent de projets aberrants. poli, dehors. Alors, est-ce qu'ils ont essayé de créer des habitats dignes pour leurs citoyens Non Ils voulaient qu'on rembourse des emprunts sur 40 ans pour accéder à la propriété dans du métro coulé par Bouygues, par Vinci ou par Eiffage Mais ce n'est pas ça Ce n'est pas ça, la société La loi impose au moins un quart de logements sociaux. Et dans cette ville, il y a un décalage terrible entre le nord et le sud. Le monde entier le sait Le vrai projet, c'est de rééquilibrer ça. À Noailles, il y a 3 ou 4% de logements sociaux. Quand il en faudrait 25. Alors il y avait des outils, hein nous sommes encore en France. Nous sommes encore une République. La République est encore solidaire. Et la République doit encore prendre soin de ses citoyens les plus abandonnés. Il n'y a pas de démocratie sans humanisme partagé. On aime son prochain et on l'écoute. Qu'il soit un riche fou de pouvoir ou qu'il soit un pauvre fou de détresse, on l'écoute et on est ensemble. Alors il l'avait... Des moyens mis en place depuis des années pour pouvoir rénover les logements sociaux du centre-ville. Il y avait les subventions de l'ANA. Il y avait des pilotages qui auraient pu être là. Il y avait la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain. On aurait pu essayer de tenir nos objectifs d'encart de logements sociaux. Mais non, ils n'ont pas voulu faire une vraie ville avec ses habitants, mélangés, avec des équipements. Avec des éclairs qui marchent Stupides Qui prennent ballot. Alors maintenant, maintenant, la ville vit dans un état de peur et d'angoisse extrêmement grave. Ce n'est pas rien. Quelle est notre angoisse Notre angoisse est que notre immeuble nous tombe sur la tête. Notre angoisse est que les pouvoirs publics profitent de la situation pour virer le peuple du centre de la ville. Mmh. le parti, le projet, l'ambition et le désir de garder un centre-ville populaire pour tous Il y a plus de 1500 personnes sinistrées. Il faut absolument que leur relogement se fasse vite, que la période intermédiaire ne se fasse pas dans des chambres d'hôtel, mais se fasse dans des appartements qui permettent d'avoir une vie de famille digne. Il y a à peu près 40 000 appartements qui sont indignes ou insalubres. Combien y a-t-il d'appartements vides À peu près le même nombre. Scandaleux Il y a 200 images pour des suspicions de péril, combien y a-t-il d'appartements vides dans la rue de la République Plus d'un millier Il suffirait de les réquisitionner pour gérer l'urgence, les, les accueillir et les évacuer avec sa demande de boire. de la préfecture, à appliquer la loi de 1945 sur la réquisition du logement vacant. Nos viages immeubles ont traversé des tempêtes, ils ont traversé l'arrivée des poids lourds dans le centre-ville. Si certains se sont effondrés, ce n'est pas parce qu'ils étaient mal construits, c'est parce qu'on n'a pas réparé les toits, c'est parce qu'on les a laissés les pieds dans l'eau, c'est parce qu'on l'a rénové, on les a rénovés sans prendre soin d'eux, en les alourdissant. Les hommes préhistoriques savaient qu'il fallait réparer les toits. Les hommes préhistoriques savaient qu'il ne fallait pas les laisser les pieds dans l'eau. Alors, ne cédez pas à la peur. Si jamais certains tribuns, peu éclairés, vous disent qu'il faut démolir pour reconstruire quelque chose de plus harmonieux ou de plus, de plus apaisé, ne les croyez pas des rénovations Maintenant, pensons à Belsens. Il y a eu très peu d'acteurs sociaux, de bailleurs de logements sociaux qui sont intervenus à Belsens. Pourquoi Parce qu'on a essayé de laisser euh, les opérations de rénovation dans le cadre de la loi de d'Eurobien. On a fait de la défiscalisation en demandant à des petits investisseurs privés de rénover de manière cosmétique des appartements, afin de pouvoir moins payer d'impôts pour eux. Pas de spéculation Ce sont les pouvoirs publics, aidés par nous, les citoyens, qui devons piloter la rénovation de notre centre-ville. Pas de spéculation Rénovation rénovations et du logement social Enfin, ils ne nous ont pas écoutés. Jamais. La patinoire, on a gueulé, c'était nul. Le tramway sur le métro, on a gueulé, c'était nul. Les terrasses du port qui ont vidé tous les, centres, tous les commerces du centre-ville, on a gueulé. Les stades, c'est une honte, on le porte tous, là. Ils nous ont eus. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Nous sommes que vous pour gérer cette ville. Cette rénovation va se faire avec un pilotage citoyen. Nous devons les observer. Nous devons leur demander de rendre des comptes. Ils doivent nous écouter. C'est fini. Enfin, jeudi dernier, a été annoncé dans la presse qu'il voulait une salle de spectacle de 14 000 personnes au parc Chano. Non, non Il y a dans toute la ville, dans tout le centre-ville, des injonctions aux petits propriétaires pour rénover leur façade. Il y a des subventions qui ont été préparées dans les lignes de budget municipales et métropolitaines pour aider à la rénovation des façades. Non Nous ne voulons pas une politique cosmétique de déguisement en vieille putes prêtes à être mise sur le marché du tourisme. Non On veut réparer les toits, on veut que les murs soient hors d'eau, on veut que les escaliers tiennent. Pas de maquillage, des réparation structurelle ouais amis sur le vieux port. Maintenant, c'est pour les touristes. Et il y a encore deux semaines, on pouvait s'asseoir en réformer en haut de la canne d'air. C'était un salon pour les pauvres. Il y a encore un mois et dix jours, on pouvait accéder au centre de la plaine. C'était le plus grand salon des citoyens de cette ville. Ouais. Non, euh, du, du non-conseil municipal de ce matin est importante. On est en train de voir un vieux système de gestion municipale d'il y a 70 ans, on est en train de le voir au côté dans son vomi.